Yo les gens, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'épisode de 2 astuces et demi, parce que j'en ai fait 3 à vrai dire, et que le dernier en y a longtemps. Si vous suivez la chaîne, vous l'aurez vu il y a un peu moins d'une semaine. Il euh, y a un nouveau court métrage qui est sorti. donc Je te l'ai expliqué euh, sur l'affiche là ou là voilà, pour, euh, pour pouvoir le consulter. Et maintenant qu'il est passé, j'ai donc un petit peu plus de temps libre pour pouvoir euh, tourner une nouvelle vidéo. Donc, si jamais vous suivez la chaîne, vous aurez remarqué qu'il y a eu pas mal d'activités quand même euh, ces derniers mois. Puisque j'ai essayé de sortir une vidéo par semaine ou tous les 15 jours euh, qui n'était pas du tout ni de la chronique ni du court métrage. Il y avait un peu de vidéos clippées. Il y a eu une vidéo, une série de vidéos sur Alors Alors de Big Flo et Oli. Euh, parce que je m'essaye à d'autres trucs. Donc, ces vidéos là sont sorties. J'expliquerai sûrement à un autre moment euh, pourquoi il y a ce genre de vidéo qui sortent sur la chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai envie de continuer euh, deux astuces et demi sous un format peut-être un petit peu différent, un peu plus chill parce que les premiers épisodes prenaient pas mal de temps à être tournés et à être montés. Et là, j'ai vraiment envie de faire du, du face caméra assez simple à monter mais qui reste quand même didactique. Et je me suis rendu compte d'un truc lors de ce court métrage euh, dont je n'avais pas encore parlé dans la chronique. Et donc la chose que je me suis dit, c'est qu'est-ce qu'il faut pour tourner un court métrage alors, pas qu'est-ce qu'il faut en termes de matos, ça j'y reviendrai plus tard dans une autre chronique parce que c'est quand même important, mais qu'est-ce qu'il faut en termes d'équipe. Si vous êtes déjà allé au cinéma ou vous avez déjà vu un film, même si vous l'avez pas vu en entier, vous avez sûrement vu le générique à rallonge qu'il y a à la fin, avec une tonne de personnes qui ont une tonne de postes différents. Mais évidemment, quand on fait de la vidéo sur YouTube, c'est rare qu'on ait autant de personnes, même sur des grosses prods, très souvent parce qu'on n'a pas d'argent, ou alors tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de personnes. Du coup, il y a une question qui devrait normalement vous arriver à l'esprit quels sont les rôles indispensables à la production et à la réalisation d'un court-métrage et quels sont ceux que je peux éviter d'avoir, au tout début en tout cas. Alors, ceux qu'on peut éviter d'avoir, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas indispensables. Ça veut dire que si on ne les a pas, on est capable d'avoir quelqu'un qui peut faire ce rôle, ou au moins dépanner là-dessus. Et de toute façon, faire de la fiction sur YouTube, surtout au début, c'est beaucoup de débrouille et généralement vous vous retrouvez à avoir plusieurs casquets. C'est donc parti pour ce nouvel épisode de 2 astuces et demi où je vais vous donner les différents rôles que vous devez impérativement avoir sur un plateau de tournage de manière à ce que votre production se passe au mieux. il faut penser à ce qui y a en amont. En amont, il y a besoin d'au moins une personne qui va être le réalisateur. Généralement, c'est vous. Le réalisateur, qu'est-ce qu'il va faire grossièrement Sortir une définition du dictionnaire ne servira à rien ici. Dans le processus créatif, le réalisateur, c'est souvent celui qui va avoir une idée de base, qui va pouvoir pitcher à un scénariste qui lui-même va être amené à écrire le scénario de votre histoire pour pouvoir la tourner. Si c'est possible, je vous conseille de travailler en collaboration avec quelqu'un pour l'écriture du scénario. Sinon, à moins d'être très doué pour écrire des histoires, vous allez vous retrouver soit face à un texte qui sera beaucoup trop littéraire pour être tourné, soit face à un texte de mauvaise qualité. La seule fois où j'ai eu une personne qui a été attitrée au scénario, c'était justement pour le dernier court-métrage, même si on a connu nos galères de production, comme dans à peu près toutes les productions du monde, je pense. C'est quand même quelque chose qui m'a été très utile, puisque ça m'a permis de réfléchir le court métrage pendant qu'elle l'écrivait, et une fois que je l'ai reçu, j'avais la plupart de mes plans en tête, et j'ai pu attaquer un petit peu le découpage technique. Donc mon conseil, c'est si jamais vous avez quelqu'un qui adore écrire des histoires, et qui les écrit bien, n'hésitez pas à lui demander si ça peut l'intéresser, et éventuellement vous-même, à rattraper derrière ce qu'il faut, en termes de dialogue et en termes d'écriture, pour que ça puisse correspondre plus à un scénario de film qu'à une histoire que vous lisez. C'est à peu près la même chose qui se passe quand un livre est adapté au cinéma, on va jamais reprendre le livre stricto sensu. Alors un conseil, par contre, si vous travaillez avec quelqu'un, assurez-vous que tous les deux vous soyez exactement sur la même longueur d'onde au niveau du message que vous voulez faire passer. Un quiproquo est très vite arrivé, et si votre scénariste n'a pas compris exactement ce que vous lui demandez, il va écrire quelque chose qui est à sa sauce, qui pourrait être très bien, mais c'est quelque chose qui ne correspondra pas à vos attentes à vous en tant que réalisateur. Donc n'hésitez pas à mettre les choses à plat, à en discuter avec la personne pour que tout se passe au mieux. Une fois que c'est fait, il va falloir travailler de concert avec le cadreur pour pouvoir faire un découpage technique ou un storyboard. Personnellement, je vous conseille le découpage technique déjà parce que c'est plus rapide et parce que généralement, les gens ne savent pas forcément dessiner et faire un storyboard dans votre équipe. Mais forcément, si vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait des storyboards et qui est chaud pour bosser avec vous, foncez et prenez-le Donc le découpage technique, ça consiste en fait à lister tout simplement dans l'ordre chronologique les différents plans que vous allez tourner. C'est là où vous allez indiquer ce qui va se passer dans les différents plans, quelle caméra éventuellement vous allez utiliser, quel objectif, et aussi du coup la valeur de plan. Une fois que le découpage technique est fait, normalement vous avez l'essentiel pour pouvoir tourner. C'est-à-dire que vous avez votre histoire, et vous avez le squelette de ce que vous allez devoir filmer. Maintenant on arrive donc au tournage, et sur le tournage il y a forcément une équipe. Au niveau de cette équipe-là, il y a un impératif à prendre en compte, parce que même si on fait de la vidéo, on a besoin de son, ça va être un perchman. Le perchman tient tout simplement une perche avec un micro au bout pour capter le son. Le son de votre caméra va servir uniquement de son témoin pour que vous puissiez au montage synchroniser à la fois votre audio et votre vidéo, de manière à ce que tout s'accorde parfaitement. Ne tombera pas plus bas. Si jamais vous n'en avez pas dans vos contacts et que vous n'avez pas la possibilité d'en recruter un pour votre tournage, n'hésitez pas à ce moment-là à investir dans un micro de qualité correcte comme par exemple le H4n et à le fixer au bout d'une perche à selfie. J'ai déjà fait pour certains tournages, ça dépanne quand même plutôt bien et ça fait assez bien le café. Et enfin, il y a un autre rôle qui est très important, c'est le rôle de script. C'est une bonne situation, ça, script. Pour entrer un petit peu dans les détails, le script, c'est la personne qui va s'occuper de noter tout ce qui se passe quand vous êtes en train de filmer, pour éviter les faux raccords, qui va faire des photos, qui va s'assurer que la mèche de la personne tombe bien au bon endroit et pas là. Et c'est aussi cette personne qui va s'occuper de noter quels sont les plans à garder et les plans à jeter. Tout simplement, vous fournissez à cette personne un carnet et un stylo. Dès que votre prise est bonne, vous coupez, vous lui donnez le nom de votre fichier vidéo et le nom du fichier son correspondant. Ce qui est bien, c'est que ça vous fait pas perdre énormément de temps sur le tournage, mais par contre, vous allez gagner un temps fou au montage quand vous allez devoir dérocher, puisque vous saurez automatiquement quel plan garder et quel plan jeter, et aussi quelle vidéo va aller avec quel son. Si jamais vous oubliez de le faire, c'est pas trop grave, mais je considère ce rôle comme très important, juste pour le gain de temps qu'il fait avoir en post-production. Là, on a vraiment les rôles de base, en plus des acteurs, qui permettent d'assurer un tournage de qualité à peu près correct. Oui, bien sûr, si vous souhaitez avoir un assistant réel, un assistant cadreur et autres, ça c'est des rôles qui sont importants mais qui sont pas indispensables et vous pouvez faire sans sachant qu'au début vous risquez d'avoir une toute petite équipe composée principalement de vos amis. Et je pense que c'est quand même mieux de commencer petit pour ensuite pouvoir apprendre à gérer une grosse équipe. Pour mon expérience personnelle sur le dernier tournage on était à peu près une dizaine j'ai jamais travaillé avec autant de personnes et par moments c'était quand même un peu plus compliqué à gérer que les autres tournages où on était 2, 3, 5 personnes. Une fois que c'est fini il va vous falloir un monteur. Alors généralement le monteur c'est très souvent la personne qui réalise. Pour ma part c'est moi qui réalise, qui cadre et qui monte mes courts métrages je sais que c'est le cas aussi d'autres personnes, comme par exemple mon pote l'homme de Canec, Maxime Grandjean, ou même G-Stylesman, qui réalise, tourne et qui monte à peu près tout eux-mêmes. Le monteur, en soi, son travail, c'est de donner du sens à vos plans. Il va devoir les mettre dans le bon ordre, d'où l'intérêt d'avoir noté les fichiers vidéo au préalable pour lui faire gagner du temps au dérochage. Dérochage, ce qui est aussi très important, puisque ça permet d'éliminer les plans qui ne servent à rien des plans utiles, ce qui lui évite de récupérer tous les fichiers vidéo et audio d'un coup et d'avoir à faire le tri par lui-même. Croyez-moi, ça peut être super long, super agaçant et très vite vous rendre dingue. Ça paraît logique, dit comme ça, qu'il va falloir monter une vidéo, bien évidemment. Mais je préfère quand même le dire parce que ça reste quand même un métier et c'est quelque chose qui est indispensable. Vous n'avez pas de monteur, vous n'avez pas de vidéo montée. Voilà pour les différents rôles qui sont très importants lors de la production d'une vidéo. Bien sûr là je me suis basé encore sur de l'œuvre de fiction, parce que c'est ce qui demande le plus de personnes. Bien évidemment que si vous faites de la face caméra comme je fais actuellement, vous n'avez besoin que d'être tout seul. Par, par exemple là c'est moi qui ai tourné, mon micro est branché sur ma caméra et c'est moi qui vais monter tout ça pour le mettre en ligne a posteriori. Mais nous reviendrons sur les autres rôles plus tard, en attendant j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Mais là, c'est l'instinct un petit peu racolour, mais si jamais tu l'as aimé, n'hésite pas à soutenir mon travail via un pouce bleu, un partage ou un commentaire. Ça permet de donner un petit peu de visibilité à la vidéo et éventuellement d'aider des gens qui auraient besoin de ce genre de conseils. Sur ce, je vous laisse et à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao